Et oui, c'est encore Mathilde, je suis contente de te retrouver et aujourd'hui on va se parler de la résilience l'importance de la résilience Alors on pourrait se parler de résilience de plein de façons à quel point c'est une qualité importante, que c'est la clé, etc les origines, les recherches, mais en réalité... Toi et moi, on n'est pas là pour ça. Parce que bah, pour ça, pour apprendre toute la théorie hein, sur la résilience, eh bien, tu as plein de bouquins à la FNAC qui te l'expliquent et que tu as certainement déjà dévoré. Ici, on va plutôt se parler de résilience, mais de façon pragmatique quand on est entrepreneur, ok Et quand on est coach. Alors je suis quand même allée regarder par curiosité ce que Google nous disait, et particulièrement le dictionnaire Le Robert. Alors le Robert nous dit que au sens physique, vraiment, euh, la résilience c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Ce qui est déjà quand même très très parlant. Et puis en sens plus psychologique, effectivement, la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Ok, super, maintenant nous on va se parler vrai. <rire> Finalement, la résilience c'est quoi C'est ta capacité à remonter la pente plus vite, ok Et à repartir plus vite. On a bien dit remonter la pente et repartir plus vite. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es descendu et qu'à un moment donné, il y a eu un arrêt. Donc, si ça veut dire qu'à un moment donné, tu es peut-être descendu ou qu'il y a eu un arrêt, bah, c'est peut-être que ça induit qu'on a pu se planter à un moment donné. Et en réalité, euh, je vais pas te faire tout un speech autour de comment cultiver sa résilience. Hein. Comme je te disais, il euh, y a plein de bouquins qui te l'expliquent. Puis aussi parce que euh, je pense sincèrement que finalement, la résilience, c'est pas quelque chose à acquérir en soi. Ça se vit, tout simplement. Ça se vit. On ne peut pas être résilient euh, sans vivre des choses, sans expérimenter et sans échouer, euh, je trouve. Si tu veux vraiment apprendre à être résilient, résiliente, en réalité, il y a une chose à faire, hein, c'est d'agir. D'agir, d'oser faire des trucs que tu n'as jamais fait. D'oser prendre des risques. Et c'est comme ça, en fait, que tu apprendras à te relever. Tu sais, il y a souvent cette phrase qui dit qu'il n'y a pas d'échec, mais que des apprentissages, etc. Tu, tu as sûrement dû déjà entendre cette phrase, et elle est vraie, elle est très belle, elle est vraie. Mais ce qui fait que tu passes du coup de la vision 1 de l'échec à la vision 2 en mode « l'échec est un apprentissage », mais c'est justement ta capacité à les surmonter plus vite, en fait, et à les transformer. CQFD, la résilience. Yes, c'est super. Je vois que tu suis, on est aligné. Alors du coup, bah tu vois bien que, en fait, quand on est entrepreneur, quand on est coach, on se mange des micros échecs très souvent. Euh, à partir du moment où on n'a pas un retour qu'on voulait, à partir du moment où on lance une super initiative, on est hyper à fond et on se rend compte qu'il y a une personne qui s'inscrit ou zéro. Bah, le truc, c'est que si on s'arrête à chacun de ces micros échecs là tu te doutes bien qu'avancer, bah, ça va être très, très, très compliqué. Et pour autant, on passe absolument tous et toutes par là. Sauf que c'est très dur, en fait, de se relever vite quand on est seul. Pourquoi Parce qu'on a un cerveau humain qui fait très bien son job. Donc forcément, euh, seul, bah, on voit que à quel point on a échoué et on voit que à quel point c'est difficile, euh, ce qui est aussi normal. Mais ce pas parce qu'on est en mode victime, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable finalement. C'est parce qu'on a besoin en fait d'une main tendue qui vient nous aider à sortir de notre marécage. Moi j'aime beaucoup penser au marécage quand il s'agit d'expérimenter de, et qu'il s'agit en fait bah, de, de se planter quoi. Parce qu'en fait ça nous arrive et si ça t'est pas encore arrivé ça finira par t'arriver et c'est juste ok. Et en fait seul c'est très dur parce que forcément euh, on va faire de nos échecs des trucs identitaires. C'est-à-dire qu'on va se raconter toute une histoire autour de nos échecs. On va se raconter l'histoire que finalement, c'est nous. Euh, les autres y arrivent. Et puis du coup, je vais commencer à confirmer hein, cette pensée. Je vais voir à quel point finalement, euh, c'est pas possible, que c'est moi le problème, que je fais mal les choses, et donc que je suis un échec. Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie de te dire que être résilient, être résiliente, c'est aussi quelque chose que tu vis, que tu traverses, mais qui se développe au contact d'autres personnes, des personnes aussi qui te qui te ressemblent et qui vivent des choses du coup similaires aux tiennes. Donc l'autre façon finalement, d'apprendre à être résilient, résilient, si t'as pas envie de toujours provoquer les échecs dans ta vie d'entrepreneur, hein, ce que je te recommande pas, <rire> évidemment, parce que ça reste jamais fun, bah, c'est en étant avec d'autres personnes et en côtoyant des pairs. Des personnes qui te ressemblent, qui vivent les mêmes challenges que toi, les mêmes défis. Parce que quand tu vas expérimenter, quand tu vas te rendre compte que là tu expérimentes mais que tu n'es pas seul, savoir que d'autres personnes expérimentent aussi en même temps, bah, ça permet de relativiser. Et je pense sincèrement que la résilience aussi c'est notre capacité à relativiser et à prendre du recul. Et ça on peut être le meilleur coach du monde et j'en suis persuadée que tu en fais partie. On a aussi besoin des autres pour se rendre compte bah, de nos angles morts en fait tout simplement. Tout comme tu le fais avec tes clients et tes futurs clients. Parce que les autres t'aident aussi à être plus résilient. Car ce sont des soutiens quand c'est plus difficile pour toi. Et tu vois, c'est exactement nous ce qu'on observe en fait hein, dans notre communauté et dont on est aussi très fier dans le programme « Coach en mission » qui réunit du coup bah, dizaines de coachs pour les faire avancer, pour qu'eux-mêmes s'entraident et se rendent compte que finalement, ils peuvent véritablement vivre cette phrase « qui est que tes échecs sont des apprentissages. Donc la résilience, bah, ça se vit, ça se traverse. Mais pour le faire, il faut accepter d'échouer, il faut accepter de se planter aussi, il faut accepter d'oser, il faut y aller. Et y aller, mais quand on flippe, y aller quand on est seul, bah, ça peut être un peu plus compliqué. Alors je ne te dis pas que être entouré, c'est la solution à tout, mais en tout cas aujourd'hui, je suis convaincue, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, que euh, être avec des personnes qui te poussent aussi à agir, à être dans l'action, ben c'est ça qui va te permettre déjà de remonter plus vite la pente justement et de repartir aussi plus rapidement et comme je te disais, dans le programme Coach en Mission, c'est ça qu'on observe au quotidien, le fait d'avoir des rendez-vous toutes les semaines pour ne plus rester dans ton marécage longtemps, pour partager avec d'autres coachs comme toi et s'inspirer des autres pour apprendre, à être résilient dans la vraie vie et pas dans les bouquins, c'est là où il y a toute une force en fait. Du fait de ne pas être seul et d'être en communauté, d'être avec les bonnes personnes qui partagent les mêmes objectifs que nous. Du coup, bah nous, honnêtement, bah oui, on serait effectivement ravis de t'aider à expérimenter hein, et à passer tous tes paliers plus vite, tout en développant ta résilience. Et ça, ça se passe où bah Ça se passe dans le programme coach en mission. Et j'espère honnêtement t'y retrouver prochainement en session de coaching. Je serais ravie du coup d'en discuter aussi avec toi, avec toute l'équipe. Et puis on a un petit bonus quand même spécial pour décembre uniquement, pour démarrer 2023 sur une nouvelle dynamique. que au lieu de chercher dans les bouquins comment développer ta stratégie pour avoir plus de clients, tu puisses le vivre et l'expérimenter en passant véritablement à l'action. Donc moi, je peux que t'inviter justement à passer ce premier cap et à oser te donner une chance d'avancer autrement pour que 2023 soit vraiment ton année et que tu puisses vivre la résilience et toi-même pouvoir ensuite la transmettre et transmettre tous tes apprentissages que tu auras eu sur ton chemin entrepreneurial à tes côtés.